On t'as levé à couler, nous disiez, moi, moi les soucouverts, il fait bon cliché. Faut que m'y lève pour aller travailler, ça y casse mon rêve, il force pour les faits. Alors comme ça pour prolonger mon sommeil, moi l'a trouvère, allongée on remplace le soleil. Oui, soleil, l'actualité, ça l'a pas travail, bon Dieu. Du bois. <rire> du bois comment il est la réunion ben joyeux noël voilà joyeux noël bonne fête de fin d'année même si cette année a été pourrie. et ben joyeux noël quand même voilà lui c'est une petite vidéo euh, simple et efficace L espèce a été sale comme il s'appelle comment est joli donc euh, voilà mais espèce est un démarré de trois petits cadeaux dessous petite vidéo donc euh, pour dire à zot, merci pour cette année en récapitulant un petit peu cette année ben ma dépasse mes 1000 abonnés on euh, a fait des cadeaux euh, 30 à mais on a plus de 30 tutos 30, enfin, 30 vidéos donc j'espère euh, faire à plaisir cette année cela a été au top vous a partagé mes vidéos vous a discuté avec moi en commentaire vous êtes là, abonnez-vous à ma chaîne. Encore une fois, merci. Mon plus gros cadeau, c'est Zot. Pas la boue avant la pluie, mais on verra pour l'année prochaine. Mais j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, ben voilà, un petit plaisir. Donc, ne euh, nous fait pas d'intro, ne fais pas rien là pour cette vidéo. Euh, mais en tout cas, il à Zot. Une petite chanson de Zamal, de Où ça nous va. Déjà chanté avec mon garçon. Ma on va laisser euh, le petit affaire apparaître. Ici là, donc clique dessus pour les voir. Et, mais il m'a pas dit vrai, réellement les accords, c'était quoi Donc les accords, c'est on a deux accords là-dessus. On a, on a le la mineur et le sol. Donc il fait la mineur, sol, la mineur, sol, la mineur, sol, la mineur, sol. Mon tanné vers couler, nous disiez. Maman les sous secouvé, fais bon crescer Faut que m'y lève pour aller travailler, ça y casse mon rêve, il mon l'effet Alors comme ça, pour prolonger mon sommeil, moi la trouve en place remplace le soleil Oui soleil, l'actualité, ça l'a pas de travail, bon Dieu Un petit peu du coup. donc le petit rythmique de la main droite il reste toujours pareil un petit ba au bas oh, au bas, oh, bas bas au oh, bas au oh, bas bas, oh, bas, oh, bas. Alors comme ça, propos mon sommeil, moi la trouve longir rallonge, j'y remplace le soleil, oui soleil, la charité. ça l'a pas de travail, bon dieu On là-bas, à l'autre côté, l'océan, les finis pitié, il fait couler le sang Ok, donc voilà, petite vidéo simple, avec deux accords, et eh ben tu chantes, ou ça nous ça va, zamal vous me faites plaisir, dites-moi en commentaire quel est le tuto que vous avez préféré cette année. Suivez-moi également sur Instagram et Facebook. Et puis euh, encore une fois, joyeux Noël, profite bien avec votre famille. Et puis bonne année, nous retrouvons pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Portez-vous bien, du bois